Oui, oui, oui. Moi, j'étais donc euh, depuis un certain temps poursuivi par la police. Puis, à partir du moment où il y avait eu euh, la mise en clandestinité des formations politiques de gauche, Parti communiste, etc., euh, j'étais plus. Euh, j'étais connu, j'étais plus à l'attention la, de la police. Et puis, euh, euh, le 21 octobre 1941, ils sont venus euh, taper à la porte. Euh, à 4 heures du matin, euh, ils sont venus à la porte et j'ai été arrêté dans ces conditions par la police française et la police allemande. Donc j'ai été arrêté dans ces conditions. J'ai été emmené à Rouen euh, et à Rouen, on a retrouvé, on a été arrêté une centaine dans la même nuit, des résistants euh, connus, etc., de, de, de la région de Rouen. Alors, la région de Rouen, ça fait beaucoup de monde. Hein. On avait été arrêté une centaine là et puis euh, ensuite, nous avons subi un interrogatoire, mais sans beaucoup de problèmes, sans beaucoup de difficultés. Euh, on n'a pas été obligé de dire des choses qu'on ne voulait pas dire. Et on a été emmené euh, ensuite euh, au Grand de Compiègne. Euh, et de Compiègne, on a été emmené à Auschwitz et Birkenau. Mmh. Alors à Compiègne, on était des otages. Il est arrivé plusieurs fois qu'ils venait le soir chercher des, des camarades pour être fusillés, euh, euh, parce qu'il y avait eu des attentats, etc. Et puis ensuite, on a été euh, 21 octobre 41. Euh, non, le 6 juillet 42, pardon. 6 juillet 42, on était emmenés à une destination inconnue. Compiègne, on est resté près de 8 mois. On a été le 21 octobre 41, on est resté près de 8 mois. Et ensuite, ils nous ont emmenés, euh, ça a été le voyage à auschwitz birkenau Mais à Compiègne, nous étions déjà des otages. C'est-à-dire que le soir, quand il y avait eu des attentats, ils venaient chercher des camarades. Ça pouvait être nous ou d'autres. Bon, j'ai échappé comme un certain nombre d'autres. Mais ils venaient chercher des camarades pour être exécutés. Parce qu'il y avait eu des attentats dans la nuit ou la veille. Enfin, deux jours avant, ils avaient eu les noms. Donc là, ils il venaient chercher des gars pour être emprisonnés ou fusillés. Ou fusillés. Le lendemain matin, 4 heures, il y avait le gong qui sonnait et tout le monde debout. Et là, euh, euh, il y avait les appels par, par bâtiment, comme d'habitude. Et euh, au fur et à mesure, ils embarquaient, ils embarquaient, ils embarquaient. Et là, nous sommes partis vers une destination inconnue. Vous vous rappelez ce que vous avez ressenti dans ce à ce moment Ce bah, qu'on a ressenti, c'est. Ce, qu ressenti, oui, ce que vous, vous avez ressenti Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui ce que j'ai ressenti, ce que les, les gens qui étaient comme moi, ce que nous avons ressenti, euh, nous avons ressenti une, une certaine frayeur parce qu'on ne savait pas où on nous emmenait. Parce qu'on nous posait, on prenait par paquet de 10, oui. donc euh, un paquet de 10, euh, il pouvait être fusillé. Euh, une demi-heure après, etc. On ne savait pas bien ce qui allait se passer. Et puis là, ils nous ont embarqués dans des wagons euh, des wagons à bestiaux, des wagons de marchandises, et nous sommes arrivés à, à Auschwitz, Birkenau. On est arrivé à Auschwitz, à Auschwitz, euh, ce sont des d'anciennes casernes. Il y a des grands immeubles, il y a des grands immeubles, Bon, euh, on voyait bien qu'on arrivait ailleurs, mais, mais euh, c'était presque plus confortable que, que ce qu'on venait de quitter à Compiègne, tout ça. bon Mais euh, on ne savait pas très bien à quoi. Et puis le lendemain, ils nous ont emmenés à Birkenau, qui est 4-5 kilomètres plus loin. Ils nous ont emmenés à Birkenau, et là, euh, c'est tout à fait différent. Parce que Birkenau est un camp qui a été monté sur d'anciens marais, etc. Il y a des, des barailles qui, qui étaient anciennes. Euh, ça faisait une impression assez euh, inquiétante quoi, quand on arrivait à Birkenau. Euh, on nous a donné des photos, avec, euh, on oui. nous a pris des photos, euh, nous avions, on nous a donné les habits rayés, oui. c'est ça On nous a donné les habits rayés, on nous a donné notre matricule, Vous voyez on nous l'a tatoué, ils nous ont tatoué ce numéro. Ah ben c'est quelque chose qui nous a marqué parce qu'on ne s'appelait plus un tel ou un tel ou un tel. Voilà, on avait ce numéro, et c'est par ce numéro qu'on devait répondre à toute question qui pouvait nous être posée, etc. Donc, et et qu'on le connaisse en allemand et en polonais. Alors ça, ça a été un peu plus difficile, mais il a, il a fallu s'y mettre parce qu'il n'y avait pas d'autre solution.